L'Union syndicale solidaire syndique des salariés, du privé comme du public, pour défendre nos droits et changer la société. Constamment, les copains se plaignent du dos, des mains, des poignets, des jambes. Mais le problème, c'est qu'ils ont tellement peur de, de ne pas être payés, mais ils continuent à venir travailler comme ça ils ne se mettent pas en arrêt, ils ne déclarent pas. Parce qu'ils ben, entendent les gens parler en disant ben, ça fait deux mois que j'attends après mon papier, ça fait trois mois qu'ils ne l'ont pas envoyé à la sécu. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'ils ont tellement peur, ils sont tellement pris à la gorge par des salaires moindres euh, que ben, le problème, c'est que même s'ils ont un mois et qu'il leur manque 200 euros en attendant le mois d'après d'être remboursés, ils ne peuvent pas parce que ça va tout de suite les mettre dans le rouge. quoi. Une fois que tu travailles chez Amazon, tu ne sors plus Amazon de ta tête. Tu as du mal à faire la différence entre le boulot et la maison. Et puis même quand tu rentres chez toi, au final, tu as des pubs Amazon, tu passes dans la rue, t'as un camion Amazon, et tu ne penses qu'à Amazon. Et le peu de reproches qu'on te fait, bah, comment on a voulu te faire culpabiliser, bah c'est tu, tu restes avec ça en tête toute la journée quoi. et toute la soirée. Et donc... Euh, T'arrives le lendemain et c'est là qu'on fait euh, appel au syndicat en disant euh, je comprends pas, on m'a reproché telle et telle chose, mais j'ai rien fait. quoi. Une question première toute bête, s'ils venaient chez nous, est-ce que c'est normal que Et ben on disait non c'est pas normal, sans, sans a priori, sans rien du tout, on l'aidait. Ils comprenaient parce que le but c'est pas forcément d'aider c'est aussi le fait qu'ils comprennent et qu'ils assimilent euh, certains droits qu'il doit, qu doit avoir après c'est compris et forcément ça vient du coup ça adhère chez nous et c'est ce qui fait monter euh, en puissance du coup notre, notre petit syndicat de base. Euh, nous on fait vraiment beaucoup de stages à la Sud et là en novembre on fait un stage sur euh, pédagogie et écologie sur euh, comment on fait des projets de sensibilisation des élèves euh, dans les classes tout comme ça. L'on est dans une Situation qui se dégrade en termes de crise environnementale, euh, de, de situation sociale et une explosion des inégalités. On a un pouvoir qui est de plus en plus euh, fort et euh, qui, nous, qui nous oppresse. On voit bien sur le lieu de travail, mais plus généralement dans la société, que lorsqu'il y a du collectif, lorsqu'on est ensemble, euh, qu'on est capable de se mobiliser ensemble, d'être solidaire, tout de suite l'employeur, le patronat, le gouvernement a des difficultés à faire passer sa politique antisociale. Le, le combat qu'on qu a gagné euh, face aux tribunaux pour, euh, pour la crise sanitaire avec Amazon. C'était du jamais vu. C'est un petit syndicat Sud-Solidaire qui s'est battu pour, contre Amazon, contre le géant, pour mettre en sécurité euh, les salariés. Nous, on est arrivés, on ne connaissait rien au syndicalisme. On était juste salariés lambda qui, qui voyaient des choses anormales, qui avaient envie de faire changer les choses et qui avaient envie de réagir. Et il euh, y a eu un mouvement grève qui fait qu'on a découvert un petit peu les syndicats présents sur site. Solidaire s'est détaché du lot par rapport à la communication. Et après, on a accroché, quoi. On, on s'est dit, bon, bah oui, pourquoi pas Nous aussi, on veut être acteur, on veut faire changer les choses. Tout à l'heure, on parlait qu'Amazon, c'était le plus grand, mais avec des sales conditions de travail. Mais je crois qu'il y a pas meilleur endroit pour apprendre en tant que syndicaliste. On, on a tendance à, à faire croire que le, les syndicats ne servent plus à rien, mais c'est justement maintenant qu'on en a besoin. Avec tous ces problèmes, avec tout ce qui se passe en France, dans le monde, euh, l'internationalisme aussi, l'importance qu'on connaisse ce, ce qui se passe à l'extérieur, dans les autres pays, c'est énorme aussi parce que bah, c'est grâce à ça que nous, on pourra éviter le pire ici, quoi. On a besoin d'organisations comme Sud Éducation, comme l'Union Syndicale Solidaire, où les travailleurs, les travailleuses peuvent, à la base, décider, construire des revendications, construire un projet de société. Est-ce qu'on organise une grève Est-ce qu'on organise une réunion Est-ce qu'on organise une manifestation Voilà, tout ça, c'est important parce que c'est ça qui fait vivre la démocratie dans, dans, dans une société, le fait de pouvoir se saisir de nos outils de lutte. Et on peut le faire à Sud Éducation, on peut le faire à Solidaire, et c'est ça qui est, qui est important dans nos syndicats. Quand on se lève le matin, euh et qu'on sait que durant la journée, on va aller aider, euh, les copains, et qu'on va réussir à leur gagner gain, gain cause, euh, ça, ça rend fier fier. ça rend fier. Enfin voilà Le syndicat pour moi sur Solidaire, euh, chez Amazon, ça m'a apporté une deuxième famille déjà, parce qu'on est toujours ensemble, et on est soudés, et on restera solidaire, jusqu'à la fin. <rire> Un syndicat au service des luttes. Ne reste pas seul, syndique-toi. Plus d'infos sur solidaire.org.